Bonjour! Si vous apprenez le français, vous avez sûrement remarqué que c'est difficile de comprendre le français parlé. Pourquoi? Parce que c'est comme une autre langue. Le français écrit, c'est beau, c'est simple, on prononce tout. Le français parlé, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus contracté. Donc c'est difficile à comprendre quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je vais vous expliquer une chose super importante, c'est que quand on parle français, il y a beaucoup de «e» qui disparaissent. On appelle ça le «e» muet, il est muet parce qu'on ne l'entend pas. Donc, par exemple, quand je parle, normalement, je vais dire «je pense», ça veut dire «je pense», on le contracte, pas de «e», «je pense», «je pense», «je pense». La même chose avec je suis. J'suis. Je suis. Je suis. Je suis. Et je sais. J'sais. Je sais. Je sais. Je sais pas. Je sais pas. Voilà.